Salut à tous, depuis quelques jours vous êtes plus de 3000 à nous suivre, et c'est quelque chose qui est assez impressionnant puisqu'il y a deux mois vous étiez moins de 60, et ça fait du coup pas mal de commentaires intéressants, notamment sur la vidéo sur Guillemin, mais de façon générale sur toutes les vidéos qu'on a publiées. Et donc plutôt que de répondre 15 fois à la même question, surtout quand elle est intéressante et que la réponse pourrait apporter un peu plus de réflexion, je propose ce nouveau format qui permettra de revenir sur les vidéos en une forme de débriefing où je parlerai de bibliographie, où je donnerai quelques informations supplémentaires, des choses que j'ai oubliées, des choses que je pense avoir ratées, pour essayer d'apporter un peu plus de réflexion encore, puisque le but de ces vidéos c'est vraiment d'ouvrir la réflexion, et donc euh, à partir du moment où la la réflexion ouverte, ça peut être intéressant d'aller encore un peu plus loin. Dans cette première vidéo, du coup, on va parler de la vidéo sur Robespierre, on va parler de celle sur les Romains rapidement, mais on va surtout revenir sur celle sur Berne et sur celle sur Guillemin qui a fait beaucoup parler. Et puis ensuite, si le format plaît, on essaiera de revenir assez régulièrement, peut-être toutes les deux ou trois vidéos, pour apporter à chaque fois des précisions et aussi quelques sources, quelques explications là-dessus, même si, de façon générale, les sources, vous pouvez d'ores et déjà les trouver chaque fois qu'on sort une vidéo, sur le site qui vient avec la chaîne, et qui apporte notamment une bibliographie et des précisions. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je réponds à trois questions d'ordre général qui sont revenues plusieurs fois dans les commentaires et qui vous permettront peut-être de mieux situer la chaîne. La première question, c'était de savoir qui j'étais, quelle était ma légitimité pour parler d'Histoire Alors, je suis quelqu'un qui fait encore des études d'Histoire puisque je suis en doctorat, J'enseigne surtout l'histoire contemporaine en fac, donc j'enseigne principalement le 19e siècle, c'est pour ça que vous me verrez beaucoup parler du 19e et du 20e siècle, parce que c'est les périodes qui me semblent de toute façon politiquement les plus intéressantes à évoquer. Je connais aussi pas mal la période de la Révolution qui m'intéresse beaucoup. Après, le fait que je sois en doctorat ne me donne pas vraiment de légitimité particulière, puisque ma thèse porte sur un tout autre sujet et qui n'a pas d'intérêt ici. Donc le fait que je sois en thèse ne me donne pas de légitimité particulière. Par contre, le fait que je fasse des études d'histoire depuis maintenant presque 10 ans m'a permis d'apprendre un certain nombre de méthodes pour analyser les faits, pour analyser d'anciens documents, et donc c'est sur ces méthodes-là que j'essaye de baser toutes les vidéos que je prépare. La deuxième question qui est revenue assez souvent, c'était de savoir où je me situais politiquement. Bon, là, je pense que pour l'instant, un bon nombre d'entre vous sont arrivés sur cette chaîne par le biais des vidéos de Danica Ligua que j'ai le plaisir de coécrire. et donc si vous venez sur cette chaîne par là-bas, vous savez que je suis un dangereux gauchiste qui est plutôt partisan de démocratie directe ou de forme de démocratie de ce genre-là, que je suis totalement désabusé par la vie politique actuelle, mais que je me situe clairement dans le camp progressiste, très progressiste. Enfin, la dernière question qui est souvent revenue, c'était de savoir pourquoi je regardais pas la caméra droit dans les yeux, et le problème, c'est que je regarde la caméra droit dans les yeux, Puisqu'en fait, euh, j'ai un œil droit qui est complètement merdique, donc l'œil que vous voyez à gauche, vous, euh, cet œil droit est complètement merdique et ne bouge pas du tout, donc euh, c'est très difficile en fait de fixer un point, puisqu'on a souvent l'impression que je regarde à côté. On m'avait dit que ce serait une bonne technique pour ne jamais me faire agresser dans le bus, puisque ça me donne un regard de psychopathe. Dans tous les cas, je suis désolé si vous avez l'impression que je regarde à côté de vous, ça peut être très frustrant, mais je ne peux pas faire grand chose de plus. Après, l'intérêt, c'est que ces vidéos, en fait, on les prépare aussi pour qu'elles puissent s'écouter autant qu'elles se regardent, donc finalement, si vous n'arrivez pas à me regarder dans les yeux, faites la vaisselle en même temps, vous verrez, ça marche super bien et ça vous fait gagner du temps. Je pense d'ailleurs qu'à terme, on proposera aussi des MP3, comme ça, ça permettra vraiment de jouer sur le format qui s'écoute autant qu'il se regarde. Maintenant que ces trois questions primordiales ont été évoquées, je propose qu'on se penche sur chacune des vidéos l'une après l'autre, et donc, si certaines ne vous intéressent pas, je vous mettrai dans la description les liens directs vers le temps précis, où vous pouvez voir ce qui concerne une vidéo ou une autre, donc je pense que celle sur Guillemin va attirer pas mal de monde, notamment. Alors, la première vidéo, celle sur Robespierre, commence à dater un peu, puisqu'on l'a tournée il y a plus d'un an maintenant, et euh, si je devais la refaire, peut-être que je la ferais différemment en essayant de creuser un peu plus le sujet de l'image de Robespierre, parce que finalement c'est la question qui m'intéresse, voir comment l'image d'un personnage progressivement peut tourner nos idées politiques et notre façon d'aborder le passé. Donc probablement que je reviendrai sur ce genre de sujet, on m'a demandé si je ferais une biographie complète de Robespierre, ça clairement je ne le ferai pas, je pense. Euh, tout simplement parce que moi je préfère étudier des périodes de l'Histoire dans leur ensemble, et plutôt me centrer sur l'ensemble des acteurs. J'évite de donner de l'importance à un seul acteur, parce qu'en réalité, c'est souvent les interactions entre plein de personnes, dont des anonymes, qui ont conduit l'Histoire à être ce qu'elle est et j'aime pas trop me focaliser sur les acteurs eux-mêmes. Donc je ferai probablement pas de biographie de Robespierre, par contre il y aura clairement, j'espère, une série de vidéos sur la Révolution. Je pense que si je dois évoquer la Révolution un jour, ce sera plutôt une série de 5-6 vidéos d'une demi-heure, donc je vais attendre d'être bien rodé là-dessus et de savoir s'il y a un public qui est intéressé par ça. Mais si un jour je m'attaque à la Révolution, ce sera vraiment un gros truc que je ferai, et j'essaierai de le faire le mieux possible, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, et c'est quelque chose qui est très important, et qui est beaucoup trop transformé de nos jours, surtout par les vieux réacts pour en faire quelque chose de politiquement effrayant, et ça je pense qu'il faut s'attaquer à ce sujet et le creuser de façon instructive et intéressante, et pour ça faut absolument prendre le temps. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé s'il y avait de bons livres sur Robespierre, alors là j'en ai plusieurs à vous conseiller. Le coup de bol, c'est qu'ils sont tous très récents, ils datent tous d'après 2012. Ce sont des livres donc qui sont vraiment à jour par rapport à tout ce qui a pu être dit sur Robespierre, donc c'est vraiment des livres intéressants. Tous sont, sont écrits par des universitaires, donc je sais qu'il y en a qui trouvent que les universitaires, c'est forcément des collabos, ça on va en reparler dans la, quand je parlerai de la vidéo sur Guillemin, mais pour le coup, c'est des bouquins écrits par des universitaires, et des bouquins qui sont très neutres par rapport à Robespierre, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à l'encenser totalement, même si Parmi les auteurs de ces livres, il y en a plusieurs qui sont très favorables à Robespierre, clairement, mais euh, ils cherchent pas non plus à l'enfoncer, ils cherchent plutôt à comprendre comment on a créé l'image du monstre Robespierre, et ça c'est vraiment intéressant. Le premier, c'est la biographie de Robespierre par l'historien de Lille, Hervé Levers, qui a fait aussi une très bonne conférence à l'Université de Rouen, il y a quelque temps, je vous mettrai le lien puisqu'elle est sur YouTube, et donc c'est quelqu'un qui revient sur la vie de Robespierre de façon générale, qui apporte pas mal de sources récentes ou étudiées avec un regard récent, donc c'est vraiment très intéressant, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui en plus a écrit un livre qui est plutôt facile à lire, ce qui est assez rare dans ce milieu, et sa conférence c'est plutôt bien fichu, donc je vous conseille d'aller voir ça, si vous voulez vous introduire un petit peu au personnage. C'est plus à jour que Guillemin, et c'est tout aussi engagé finalement dans un sens, puisque là aussi on condamne les récupérations politiques de Robespierre, et notamment le noircissage de Robespierre qui a été fait, donc c'est très intéressant. Le deuxième, c'est Robespierre Portrait Croisé, c'est un ensemble de communications plusieurs universitaires qui évoquent différents sujets, donc celui-là est beaucoup plus difficile d'accès, parce qu'il faut déjà bien connaître le personnage de Robespierre, mais on y parle notamment des positions de Robespierre par rapport à la peine de mort, on y parle de Robespierre par rapport aux colonies, de Robespierre par rapport à la religion aussi, donc il y a pas mal de choses comme ça, on y parle de l'image de Robespierre bien sûr, donc c'est des chapitres qui traitent chacun d'un sujet précis, souvent en faisant appel au discours de Robespierre, en creusant son histoire, donc c'est vraiment très intéressant, mais celui-là est déjà plus difficile d'accès. Ensuite, il y a Le Pavé, Robespierre, la fabrication d'un mythe, alors celui-là est vraiment vraiment très bien, dans le sens où il se penche pas vraiment sur la vie de Robespierre elle-même, il se penche sur l'histoire de Robespierre après sa mort, c'est-à-dire comment il a été récupéré, d'abord par les contre-révolutionnaires, puis ensuite progressivement, tout au long du 19e et du 20e siècle, que ce soit dans les travaux historiques, ou encore dans la culture populaire, c'est-à-dire qu'ils vont jusqu'à étudier des mangas, des films qui reprennent le personnage de Robespierre, donc c'est une étude qui est très très complète et très très bien fichue, que je vous conseille absolument, Simplement, l'inconvénient, c'est qu'elle est très longue, donc euh, c'est quelque chose qui demande du temps, mais si vous vous intéressez à l'image de Robespierre, là-dedans, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Et le dernier, ben, je suis en train de le lire, c'est Robespierre par Jean-Clément Martin, Jean-Clément Martin qui est vraiment l'historien, de le référent sur la Révolution en ce moment, c'est un des plus grands, et euh, Jean-Clément Martin qui a proposé une biographie de Robespierre qui est intéressante dans le sens où déjà il refuse totalement de faire le passage sur le divan du personnage, comme le font certains mauvais auteurs, qui essaient de comprendre comment Robespierre, à cause de son enfance ou de ceci ou de cela, aurait pu devenir un tel monstre. Donc ça, clairement, l'auteur refuse de faire ce genre de choses, au contraire, il replace l'enfance de Robespierre dans son contexte, il replace la carrière d'abord d'avocat de, de Robespierre dans son contexte, il essaie de replacer Robespierre par rapport à tous les autres acteurs de la période, pour montrer que le personnage n'était pas forcément si spécial que ça, et donc pas forcément si monstrueux que ça, et il essaie, là aussi, de décrypter comment, après sa mort, on a pu faire de lui un tel monstre, alors qu'il n'est rien fait de si particulier par rapport, encore une fois, à ses contemporains. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant, et c'est une biographie qui, pour l'instant, en tout cas, de ce que j'en ai lu, est très bonne, mais elle est sortie il y a quelques semaines seulement. Après, à l'inverse, il euh, y a les livres à éviter, bon, bah, les livres à éviter, c'est comme je vous l'ai dit, tout ce qu'il cherche à faire dans le sensationnel, c'est-à-dire à expliquer comment, à cause de son enfance malheureuse, Robespierre serait devenu un grand méchant, euh, cela, déjà, vous pouvez jeter. Vous pouvez jeter tous les documentaires à la con de type Franck Ferrand, Robespierre, le fameux bourreau de la Vendée, alors qu'en fait, euh, il n'a pas grand-chose à avec ce qui s'est passé en Vendée, en tout cas il n'y avait pas de choses qui lient particulièrement Robespierre, et pas les autres, à la Vendée, donc tout ça vous pouvez jeter. fiez vous aussi de la presse grand public qui sort régulièrement des marronniers là-dessus, il y avait eu un numéro d'Historia, Robespierre, le psychopathe légaliste, on sent déjà le truc qui va creuser vraiment à fond pour essayer de faire sauter les clichés, donc ça c'est n'importe quoi, total. Et donc vraiment, si vous voulez des sources fiables sur Robespierre, il vaut mieux vous précipiter vers les quatre livres que je viens de mentionner. La vidéo sur les Romains, c'est une vidéo qui a un gros problème de son, comme vous l'avez sûrement remarqué. Ça c'est que le micro que j'utilise actuellement est vraiment pourri, et on a beaucoup de mal à rattraper le son ensuite, et donc en attendant de changer c'est assez difficile, et sur cette vidéo-là, en plus, on avait foiré la prise de son, donc euh, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte trop tard, et comme j'avais déjà tourné trois fois la vidéo avant d'arriver à une version qui me satisfaisait, j'ai pas eu le courage de la refaire, mais peut-être qu'un jour, quand on aura du meilleur matériel, je m'y relancerai, parce que c'est une vidéo qui, je pense, a un intérêt, pas forcément sur la question de la sexualité des Romains elle-même, mais déjà sur la question de la façon dont on fait l'histoire. Une des choses que je voulais vraiment montrer dans cette vidéo, c'est que déjà l'histoire, c'est un puzzle, et un puzzle pour lequel on n'a pas forcément toutes les pièces. Ça, c'est surtout pour les périodes anciennes où il manque énormément de choses, et donc forcément le tableau qu'on dépeint est incomplet. Et pour les périodes récentes, c'est presque l'inverse, puisque là, pour le coup, on a presque trop de pièces, c'est-à-dire qu'on a des sources contradictoires, on en a énormément. On peut pas toutes les les analyser en plus, donc ça devient très vite compliqué, des fois il y a des fausses sources qui viennent s'ajouter à tout ça, et donc là aussi on est obligé de faire une sélection, et cette sélection ça fait que forcément le travail est biaisé. Et donc c'est ce que je voulais montrer aussi, il faut toujours se poser la question de comment on sait tout ça, et ça c'est une question qu'on nous apprend pas forcément à se poser autant qu'on le devrait. Après je trouvais la question de la sexualité des Romains assez intéressante, dans la mesure où ça nous forçait aussi à apprendre une autre chose essentielle en histoire, c'est quand on étudie une période, il faut comprendre la mentalité de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut éviter absolument les anachronismes, et quand on parle de la sexualité des Romains, un anachronisme, par exemple, ce serait de dire que Jules César était bisexuel, puisque, à l'époque, la bisexualité était un concept qui n'existait pas, c'est-à-dire que Jules César ne serait pas posé la question, comme je l'explique dans la vidéo. Et donc euh, mettre des termes actuels sur des pratiques anciennes qui n'étaient pas du tout pensées de la même façon, c'est déjà renoncer à l'idée de penser comme on pouvait penser à l'époque. Et donc c'est pour ça que souvent, trop souvent, on analyse le Moyen Âge, l'époque moderne et l'époque ancienne aussi, avec notre regard contemporain, et ce faisant, on passe à côté des subtilités de la façon qu'avaient les gens de penser. Alors ça veut pas dire qu'il faut excuser ou euh, condamner ce qui se faisait à l'époque, c'est juste que quand on est historien, de toute façon, on n'a pas à se poser cette question-là, on a juste à essayer de comprendre comment les choses ont évolué, et comment on est passé de la situation de l'époque antique, par exemple, à notre propre société. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la vidéo sur les Romains et de montrer comment, finalement, ces gens qui avaient une pratique de la sexualité totalement différente de la nôtre, nous ont quand même légué pas mal de trucs et pas forcément les meilleurs. Comme il y a eu beaucoup de questions sur la vidéo, je fais passer assez vite là-dessus. Je suis plutôt content pour l'instant, je me suis pas mangé de tous les trolls façon manif pour tous et compagnie qui seraient venus m'expliquer que c'était une époque de perversion totale. Il y en a quelques-uns qui ont quand même soulevé la question de la morale. C'est une question sur laquelle, personnellement, je ne veux pas me positionner, puisque la morale, par définition, c'est quelque chose qui évolue beaucoup trop pour qu'on puisse faire des jugements durables et donc, ça pas grand intérêt de juger les Romains à l'aune de nos propres critères moraux, et inversement, euh, nos descendants n'auront pas forcément grand intérêt à nous juger à l'aune de leurs propres critères, qui auront probablement totalement évolué. J'en viens maintenant à la vidéo sur Stéphane Bern, qui a été plutôt une agréable surprise pour moi, puisque je m'attendais à voir débarquer une horde de ses fans, et pour l'instant j'ai échappé à l'attaque, donc c'est plutôt cool. Euh, c'est même pour ça d'ailleurs que j'avais essayé d'être plutôt gentil avec lui, parce que finalement, au départ quand même, j'aimais plutôt bien son émission, et que c'est surtout quand j'ai commencé à avoir une vraie culture historique que je me suis rendu compte à quel point c'était quand même de la merde. Du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus que ce qui avait déjà été dit dans la vidéo, ce que je voulais vraiment creuser, c'était le fait que c'était pas seulement la faute à Bern, c'était vraiment la à la télé en général, et j'irai même plus loin, aux médias en général, parce que finalement tout ça circule pas mal en cercle fermé, et que on aboutit toujours à la création des mêmes contenus par les mêmes personnes pour toucher un public dont on essaie d'imaginer ce qu'il va aimer. Et dans la mesure où les créateurs de contenu ont décidé que le public aimait plutôt qu'on lui parle de rois, de princesses, de belles têtes couronnées, d'anecdotes, de trucs sympas, mais surtout pas d'histoire sociale, de choses de ce genre, parce que ça, ils ont décidé que le public n'était pas intéressé eh ben, on ne voit plus que des anecdotes, que des rois, que des choses de ce genre-là. Ou alors de l'histoire façon, les secrets qu'on va vous montrer, ça c'est ce que me fait beaucoup Franck Ferrand. Mais dans tous les cas, on tourne l'histoire d'une certaine façon pour essayer d'attirer les gens. Ça, c'est un problème qu'on retrouve aussi sur internet, hein. il suffit de voir la vidéo de Danny Caligula sur YouTube, qui reprend bien ce problème et qui explique bien comment finalement c'est la structure même du site qui pousse les vidéastes à produire certains contenus plutôt que d'autres, parce que pour réussir à marcher, pour réussir à émerger, il faut produire certains contenus plutôt que d'autres. Et donc finalement, ben, on n'est qu'un pion dans tout ça, ce serait bête de ne s'attaquer qu'à lui, c'est surtout qu'il fait ce qui marche. Après, on peut aussi se demander quand même, pourquoi un tel manque d'audace Parce qu'on le voit à la télévision, que ce soit sur le service public ou ailleurs, euh, les émissions qui parlent d'actu sont toujours très mollassonnes, elles reprennent toujours le même discours, très néolibéral. Euh, ça, les nouveaux chiens de garde l'ont très bien montré, je vous conseille d'aller voir ce documentaire si vous ne le connaissez pas déjà. C'est vraiment quelque chose qu'on voit partout, sauf que parfois, il y a des émissions qui arrivent à passer entre les mailles du filet. Par exemple, ces temps-ci, on parle beaucoup de cache Investigation, d'Élise Musset, qui arrive à aller emmerder des actionnaires, qui arrive à montrer les dessous de l'industrie pharmaceutique. Très récemment encore, les de l'industrie agroalimentaire, avec les problèmes de pesticides, tous les problèmes de salubrité publique que ça pose et dont on parle pas. Et donc ça, effectivement, c'est des émissions qui existent, qui sont très très rares, euh, c'est notamment le journal indépendant Fakir, qui est plutôt dans la critique des médias, qui s'était penché sur la question de savoir comment elise Lucet arrivait à faire son émission, et il s'était rendu compte en fait que si elle arrivait à faire cette émission-là à 22h certains soirs de la semaine, c'était aussi parce que le reste du temps elle présentait un JT bien lisse, et donc que ça lui avait permis d'acquérir une certaine notoriété, et que cette notoriété faisait qu'elle pouvait beaucoup plus de liberté au sein du service public. Du coup, Berne ayant une grande notoriété, c'est vrai que s'il voulait réellement faire des émissions sur les grands mouvements sociaux de l'histoire par exemple, il pourrait très certainement la vendre, et elle ferait sûrement un bon succès d'Audimat. Donc il y a aussi quand même le côté de la volonté de Berne qui se pose. Mais on ne peut pas poser le problème uniquement en termes de personnes, c'est-à-dire que si ce n'était pas Berne qui faisait de l'histoire à la télé, ce serait certainement d'autres animateurs qui proposeraient à peu près la même chose, même sans être royaliste d'ailleurs, parce que le problème est beaucoup plus large que ça. Après, il y a un fait clair, c'est qu'il y a beaucoup de réacs dans les médias actuels, donc j'ai parlé de Berne, mais il y a aussi Franck Ferrand, il y a aussi Laurent Deutsch, plus loin, vous avez des gens comme Dimitri Casali, qui fait beaucoup d'interventions, y compris dans les écoles, alors que c'est un réac absolu qui écrit des choses horribles. Euh, vous avez Patrick Buisson, donc le conseiller de Sarkozy, qui est à l'origine de son tournant à droite, et pourtant faire tourner Sarkozy encore plus à droite qu'il ne l'était, c'était pas simple. Patrick Buisson est quand même président de la chaîne Histoire, qui est possédé à 100% par TF1 et il y a eu un très très bon livre que je vous conseille et qui démontre tout ça. Ce livre, c'est Les Historiens de garde, qui a été écrit par trois doctorants, qui ont réussi à expliquer comment, effectivement, des gens comme Deutsch, comme Ferrand et tout ça, avaient réussi à s'incruster dans ce milieu, et à n'être plus que la seule voie de l'histoire, c'est-à-dire le côté roman national, le côté mythe des grands hommes, etc., toujours c'était mieux avant, euh, avec souvent quelques relents de racisme aussi, notamment quand Laurent Deutsch parle de la bataille de Poitiers, par exemple. Et donc c'est vraiment un livre qui est intéressant, notamment parce qu'il montre à quel point il y a des erreurs dans ces bouquins, c'est-à-dire que Laurent Deutsch, non seulement il est biaisé politiquement, mais en plus son métronome est truffé de conneries parce qu'il va chercher dans des vieilles sources. Il montre aussi à quel point le système médiatique fait que de toute façon ces gens-là ont très peu de contradicteurs et donc peuvent continuer à passer pour légitime aux yeux du grand public, et donc c'est assez intéressant de décrypter tout ça. Et le livre est d'autant plus intéressant qu'en plus il est lié à un site web très très bien fichu, que je vous conseille d'aller visiter, qui s'appelle lui aussi Les historiens de garde. Alors il est plus mis à jour depuis quelques temps, mais il y a pas mal d'articles qui décryptent comme ça aussi cette tendance aux historiens réac à la télé, dans les médias généralistes de valeur actuelle à Historia. Et actuellement le problème il est là, c'est qu'actuellement c'est les réac qui marchent, et c'est les racks qui font vendre beaucoup, beaucoup de papier et du papier qui souvent n'a pas grand intérêt à part si vous manquez de PQ. Donc évitez absolument les rayons grand public euh, dans les librairies parce que souvent en tête de rayon vous trouvez justement Bern, Ferrand et compagnie et cela faut les boycotter à mort. Et donc euh, faut passer à des bouquins un peu plus intéressants qui parfois et c'est le gros problème sont plus durables. Et ça c'est ce dont on va parler maintenant en parlant de Guinée. Guillemin, donc. Alors je savais qu'en parlant de Guillemin et en essayant de le critiquer un petit peu, je me ferais pas que des amis. Ça je savais que la vidéo clivrerait. En fait elle a même été plutôt mieux reçue que ce à quoi je m'attendais. Donc c'est plutôt une bonne surprise de ce point de vue là. Après il y a eu des critiques très légitimes de cette vidéo. Il y a eu des choses sur lesquelles j'étais allé un peu trop vite. Il y a eu des choses sur lesquelles j'avais pas été précis du tout. Et donc déjà il faut que je revienne sur pourquoi j'ai fait cette vidéo là. Si j'ai fait cette vidéo si tôt sur la chaîne, c'est que je voulais lancer un avertissement dès le départ. En attaquant Guillemin, en fait je m'attaque moi. C'est à dire qu'à la base je partage une partie de ses idées. Je reprends grosso modo une partie de son fonds, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple, qui cherche pas à faire de gros effets de mise en scène, puisque c'est cela que je critique chez Berne, et donc, finalement, c'était le plus judicieux à critiquer, pour vous inviter à me critiquer moi aussi, parce que moi aussi je vais faire des erreurs, moi aussi je suis biaisé, je ne suis clairement pas neutre, et ça je le revendique tout autant que Guillemin le revendiquait, et donc il faut d'ores et déjà que vous vous méfiez par rapport à moi autant que vous devez vous méfier par rapport à Guillemin et par rapport à d'autres. Et donc ce message sur l'esprit critique, je voulais le faire passer très tôt, et je pensais que Guillemin était le meilleur pour le faire passer, et je pense toujours que Guillemin était le meilleur pour le faire passer. Pourquoi j'ai choisi Guillemin et pas un autre Parce que justement, Guillemin partage mes idées, et partage grosso modo les idées d'une bonne partie du public que je cherche à attirer. Et ça, ça me semblait important, parce que si je m'étais attaqué à Franck Ferrand, à Laurent Deutsch ou à d'autres gens du genre, d'ailleurs des bons vieux réacs, ça aurait été rigolo, ça m'aurait fait beaucoup de bien, je me serais bien défoulé, mais intellectuellement parlant, ça aurait été nul, ça aurait été trop facile, ça aurait été tiré sur l'ambulance. Moi, dans la mesure où je considère que les livres de Deutsch, leur place c'est aux toilettes et seulement en cas de pénurie de PQ, je vois pas l'intérêt de m'attarder dessus, je vois pas l'intérêt de les critiquer, puisque vraiment, c'est des livres, pour le coup, je ne conseille même pas d'essayer de les ouvrir, ils n'ont pas d'intérêt, il y a tellement mieux qui se fait ailleurs. Par contre, Guillemin, ça peut avoir un intérêt de le regarder, mais, comme tout le monde, il est imparfait, et donc non seulement ça a un intérêt de le regarder, mais comme ça a un intérêt de le regarder, il faut aussi le critiquer. C'était ça, mon message. Et en fait, si, euh, comme certains ont eu l'air de le penser, j'avais voulu dire que Guillemin était nul, je me serais contenté de dire de ne jamais l'écouter. Je n'aurais pas cherché à le critiquer, puisqu'on ne critique que ce qui a un intérêt, sinon ça sert à rien. Surtout, c'est super, super important de critiquer notre camp, c'est-à-dire que, effectivement, je partage les idées de Guillemin, du moins les idées plutôt gauchistes, les idées catholiques, pas du tout, et on va y revenir après mais je partage pas mal d'idées de Guillemin, et donc c'est important de savoir critiquer son propre compte pour pouvoir identifier les erreurs qu'il faut éviter de reproduire, parce que forcément il y a des erreurs dans nos raisonnements, et forcément, si on veut avancer, il faut apprendre à les résoudre, ces erreurs, sinon on s'expose toujours au même problème. Donc critiquer Guillemin, c'est nécessaire de ce point de vue-là. De la façon générale, il faut tout critiquer, et il faut jamais rejeter quelque chose en bloc à partir du moment où il y a une chose qui nous déplaît. Ça, les gars dosons Causé, donc je vous conseille absolument la chaîne, on fait une super vidéo sur le cas Mediapart, où ils expliquent ça très bien, mieux que moi, donc allez la voir, elle est vraiment géniale, et justement, il est primordial d'apprendre à tout critiquer, sans pour autant rejeter les choses en bloc forcément, sauf quand vraiment, la quantité de mauvais est trop importante, c'est-à-dire qu'effectivement, dire Laurent Deutsch n'a aucun intérêt parce qu'il y a beaucoup trop de mauvais, et que le bon vous le trouverez ailleurs, par contre, aller chercher des choses dans Guillemin, ça peut être intéressant, parce qu'il y a quand même du bon qu'on trouve pas forcément trop souvent ailleurs, et donc ça peut être intéressant, même si il faut garder à l'esprit que Guillemin, maintenant, ça fait 50 ans que ses conférences ont été tournées, donc ça commence à dater, il y a quand même des choses bien plus récentes qui ont été faites, qui souvent disent les mêmes choses en allant plus loin, en ayant plus de sources, en ayant plus de réflexion, plus de recul, et donc ça peut être intéressant quand même d'essayer de dépasser Guillemin maintenant, parce que forcément, quelque chose qui est sorti dans les années 60-70, ça commence fatalement à être daté, sans qu'on juge de sa qualité. Tout ce qui est sorti à cette époque commence à être daté. Donc ça, c'était le but de la vidéo, appeler à l'esprit critique. Après, il y a eu une chose que j'ai vu revenir souvent, et sur laquelle je voudrais quand même m'attarder deux minutes, c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire que, en critiquant Guillemin, j'étais du côté de l'histoire officielle, ou inversement que Guillemin était un des rares à condamner l'histoire officielle. Et ça, il y a eu un commentaire très intéressant qui a été fait d'ailleurs dans ce sens, mais euh, je vais reprendre cette réflexion plus largement, ça implique hein, de se poser la question, l'histoire officielle c'est quoi Parce qu'il n'y a pas une histoire officielle c'est juste pas vrai. Essayez de vous poser la question de qui écrit cette histoire officielle, et déjà, vous verrez qu'en fait, vous ne trouvez pas une seule réponse. Parce qu'il y a plusieurs types d'histoires qui sont écrites par plusieurs types de pouvoirs, et donc faut déjà les analyser les uns après les autres. Est-ce que l'histoire officielle, par exemple, c'est l'histoire qui est écrite par les gouvernements Le problème, c'est dans quelle mesure un gouvernement peut écrire l'histoire. Ça, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, de façon plus globale, parce que c'est vraiment intéressant, mais il y a deux moyens, grosso modo. Déjà, c'est par les lieux de mémoire, c'est en créant des mémoriaux, en créant des musées, en créant des lieux de rencontres en rapport avec l'histoire. Bon, euh, vous avez par exemple De Villiers qui a fait son puits du fou, ça lui permet de faire passer ses idées sur le génocide vendéen, qui est une connerie totale du point de vue des historiens, vous avez Sarkozy, qui voulait créer une maison de l'histoire de France, ça aurait certainement été une histoire assez particulière et plutôt tournée vers la droite, bon, dans ces cas-là, vous avez énormément d'universitaires qui ont gueulé. Et la maison de l'histoire de France ne s'est pas faite, entre autres aussi, parce que beaucoup d'universitaires ont gueulé. Donc déjà, vous voyez que cette histoire du pouvoir, elle tombe pas forcément d'accord avec l'histoire universitaire. Or, dans les commentaires, j'ai l'impression que les gens qui critiquaient l'histoire officielle croyaient que les deux allaient ensemble. Si les deux vont ensemble, c'est quand même bizarre qu'ils se tapent dessus les uns les autres. D'ailleurs, justement, l'autre moyen qu'a le pouvoir pour imposer sa vision de l'histoire, c'est la loi, et donc c'est ce qu'on appelle les lois mémorielles. Là-dessus, je vous mets dans la description un article que j'ai écrit sur les lois mémorielles, sur le site, que j'adapterai peut-être en vidéo si ça pose certaines questions à certains, mais en gros, des lois mémorielles, il y en a eu, alors, sur la Shoah, il y en a eu sur les génocides arméniens, en 2005, il y avait une tentative d'en faire une sur la reconnaissance du rôle positif de la colonisation, euh, à l'inverse, vous avez aussi la loi Taubira pour la reconnaissance de l'esclavage, et donc ce sont des lois qui essaient de dire ce qu'il faut penser en termes d'histoire. Mais donc, de façon générale, ça pose une question, effectivement, est-ce que c'est par la loi qu'on doit écrire l'histoire et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'historiens se sont engagés contre toutes ces lois mémorielles. Donc là encore, hein, on le revoit, vous avez des universitaires qui critiquent la politique du gouvernement en matière d'histoire, donc c'est souvent le cas. Justement, autre lieu de fabrication de l'histoire, et donc d'une histoire qui serait supposément officielle, l'université. Alors cet argument, il vient souvent de gens qui disent, regardez ceux qui sont totalement tricards de l'université, généralement c'est des noms d'ailleurs de gens qui sont tricards, surtout parce qu'ils sont mauvais, qui viennent, mais il y a effectivement des gens qui se sont petit à petit éloignés de l'université, parce qu'ils tenaient vraiment des positions qui étaient trop trop distantes de ce qui est pensé dans le milieu, et donc ils étaient grillés là-bas. Euh, ça, ça arrive effectivement qu'il y en ait qui soient grillés idéologiquement, c'est quand même relativement rare, parce que, Regardez qui sont les grands historiens de la Révolution au XXe siècle, par exemple, les grands historiens universitaires, vous avez des gens comme Albert Mathier, Albert Soboul, Georges Lefebvre, tous ces gens-là étaient communistes, militants communistes connus, plus récemment vous avez Michel Vauvel, pareil, militants communistes connus, tous ces gens-là ont été très bien placés dans les cercles universitaires, sont très bien reconnus, euh, n'ont jamais eu de problème, et pourtant, ils écrivaient à une époque où être communiste, c'était pas être tendance Robert Hu quoi, être communiste, c'était vraiment quelque chose qui vous plaçait bien dans l'opposition, et qui vous pouvez théoriquement bien vous griller du point de vue de l'administration. Donc clairement, l'université, il n'y a quand même pas non plus une écriture de l'histoire par le pouvoir de façon totalement centralisée. Après, c'est clair que c'est un milieu particulier qui écrit l'histoire, et un milieu qui a peut-être quand même les mêmes intérêts économiques, donc ça peut aboutir à des critiques. Mais regardez actuellement, quand vous voyez par exemple les ouvrages que j'ai cités sur Robespierre tout à l'heure, il euh, y a plusieurs des auteurs qui sont militants au front de gauche notoire, donc euh, là aussi, on n'est pas forcément tricard pour ces positions à l'université. En revanche, la question des financements se pose de plus en plus, surtout depuis que Sarkozy et Hollande sont tombés tous d'accord pour, petit à petit, privatiser les universités, en tout cas privatiser les financements de la recherche. Là, c'est vrai que l'indépendance de la recherche va être de plus en plus difficile à entretenir c'est vrai qu'il y a de plus en plus de problèmes du côté de l'université. Maintenant, à mon goût, le principal problème, c'est quand même que les universitaires savent pas assez bien parler aux masses, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à vulgariser, mais dans tous les cas, c'est vrai que leurs livres sont beaucoup plus difficiles d'accès. Et donc généralement, ceux qui me disent que Guillemin dit ce que les vrais historiens ne disent jamais, euh, ben en général, c'est surtout des gens qui n'ont jamais lu un bouquin d'universitaire. Parce que si vous lisez des livres d'universitaires sur la révolution, vous trouverez jamais des trucs sur le méchant Robespierre, etc. Jamais, jamais ce sera aussi tranché. Euh, si vous lisez des ouvrages sur le 19e siècle, le 20e siècle, de la situation des ouvriers et tout ça, mais bien sûr que vous trouverez des trucs sur leur situation, bien sûr que vous trouverez des trucs sur l'oligarchie la façon dont l'oligarchie a manipulé les gens, c'est bien sûr que vous en retrouverez pas forcément dit de façon aussi rente-dedans que Guillemin, mais bien sûr, bien sûr que vous retrouverez de la critique des Lumières, bien sûr que vous retrouverez ce genre de choses. Simplement, ce sera pas forcément dit sous le même angle militant, mais ça sera dit quand même. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, la prochaine vidéo que je prépare, et je vous spoil, ça parlera de la façon dont le PS est passé à droite il y a déjà pas mal de temps, c'est une vidéo que j'ai préparée uniquement avec des bouquins universitaires, sortis très récemment par des universitaires qui sont pas tricards du tout, et qui pourtant disent des choses qui vont certainement déranger Hollande. Il y a deux autres formes d'histoire prétendument officielles, mais qui sont encore différentes. La première, c'est l'histoire à l'école. L'histoire à l'école, effectivement, est très mauvaise. L'histoire à l'école est totalement torchée, l'histoire à l'école, on n'a pas trop le temps de se pencher dessus quand on donne des cours, ne serait-ce que parce que les programmes sont surchargés, et donc effectivement, tout ce que vous avez pu apprendre sur la Révolution, tout ce que vous avez pu apprendre de façon générale sur l'histoire, c'est souvent de la merde, pas parce que le prof était mauvais, pas parce que c'était dans le but de vous endoctriner, simplement parce que de toute façon, il n'y avait pas le temps d'entrer dans les détails, et donc pour parler de la Révolution en 4 heures à des 4 quatrièmes, ben forcément on est obligé de faire pas mal de grosses simplifications, et donc ça arrive à des trucs dégueulasses. Donc effectivement, si vous regardez des manuels de 4 quatrièmes ou de seconde sur la Révolution, bon bah ben vous verrez des simplifications assez odieuses, mais c'est souvent même pas par idéologie, c'est juste qu'on demande de mentionner tellement de choses que ça fait des programmes terribles. Et d'ailleurs ces programmes sont critiqués à peu près par tout le monde, notamment, toujours par les mêmes, par les vieux réacs, qui trouvent au contraire que c'est une histoire de gauchiasse qui est faite actuellement, que c'est une histoire qui va à l'encontre des grandes personnalités, que c'est une histoire antipatriotique et toutes ces conneries. Donc là encore, la critique des programmes scolaires, elle vient d'à peu près partout, mais... Ça vient surtout du fait que l'enseignement de l'histoire, de toute façon, c'est du caca actuellement, c'est très mal fait, et la plupart des profs se tapent sur la tête à cause de ça, parce qu'eux-mêmes savent que ça marche pas, que c'est pas bien, euh, que c'est trop difficile, qu'il y a des erreurs dans les programmes, parce que ceux qui les préparent connaissent pas toujours tout sur le détail, euh, les profs eux-mêmes sont pas forcément super bien formés, donc forcément, il y a des moments où il y a des simplifications, où il y a des moments où il y a des merdes qui passent, et c'est pour ça que l'histoire à l'école, effectivement, il faut pas se fonder là-dessus. Et la dernière, c'est l'histoire dans les médias, et celle-là, j'en ai parlé avec Bern, donc je vous renvoie sur ce point-là mais de façon générale, on ne peut pas dire qu'ils vont tous dans le même sens, c'est même l'inverse, souvent c'est des histoires qui vont dans des sens différents, euh, et c'est des histoires qui se tapent, puisque l'histoire médiatique en général tape sur l'histoire à l'école, l'histoire à l'école, bah, en général à l'université on est obligé de la rattraper, et les universitaires tapent sur l'histoire telle que la veut l'État. Donc ça fait quatre histoires prétendument officielles, et quatre histoires qui tapent sur la gueule. Donc déjà, vous voyez qu'en réalité il n'y a pas une histoire officielle, et donc Guillemin ne peut pas lutter contre une histoire officielle, puisqu'il y en a plusieurs. Du coup, là-dessus, je maintiens ce que je disais dans la vidéo sur Guillemin. Si aujourd'hui Guillemin est daté, c'est surtout parce que, ben, vous avez pas mal de bouquins qui reprennent à peu près la même chose, c'est-à-dire que les bouquins que je vous ai montrés tout à l'heure sur Robespierre, par exemple, citent clairement Guillemin, mentionnent Guillemin comme quelqu'un de respectable, mais qui fait partie de leur réflexion, mais ils élargissent, ils vont plus loin, mais ils le citent, il n'est pas tricard du tout. Euh, Guillemin, d'ailleurs, euh, un des rares bouquins qui lui est consacré et préfacé par François Mitterrand, c'est un bouquin qui lui rend hommage. Mitterrand est quand même pas le dernier des gauchistes, donc... Euh, et pas le dernier des anti donc bon, faut pas non plus trop pousser mémé, quoi... Alors effectivement, après, Guillemin, quand même, euh, fait une histoire qui est tournée vers la population, fait une histoire qui est tournée vers les intérêts populaires, Et après, clairement, euh, ce que dit Guillemin, en réalité, par exemple, sur le XIXe siècle, c'est pas bien éloigné de ce que j'enseigne en fac, donc là encore, ceux qui croient que Guillemin euh, révèle des choses secrètes, ben souvent, c'est surtout qu'ils n'ont pas regardé ce que disaient déjà les universitaires. À partir de là, c'est effectivement facile de révéler des secrets si les gens ne font pas l'effort d'aller chercher. Mais d'un autre côté, les ouvrages universitaires sont écrits avec les pieds, et c'est un peu le but aussi de ces vidéos, de les rendre un peu plus compréhensibles. Alors, la critique qui est revenue le plus souvent, c'est sur la fameuse citation de Voltaire. Bon, je sais que Voltaire, vous êtes nombreux à pas l'aimer, ou moi non plus. Simplement, sur cette citation-là, il y a pas mal de choses à dire. Mon premier but, en fait, et si j'ai pris cette citation, c'est parce que c'est la plus emblématique de Guillemin, mais mon premier but, c'était de vous montrer qu'une citation, on peut la comprendre de 15 000 façons différentes. Et donc finalement, tous ceux qui sont arrivés dans les commentaires en me disant « mais ensuite, Voltaire dit ça, donc on peut le comprendre plutôt comme ça, etc., et donc je pense que c'est un guillemin qui a raison », ben, c'est exactement ce que j'attendais que vous fassiez, c'est-à-dire qu'effectivement, selon l'endroit où on coupe la citation, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut, selon le sens qu'on donne au terme également, parce que par exemple, ensuite, Voltaire explique que la civilisation chinoise est le plus ancien monument de la raison qui soit, et donc ont dit, ça veut dire que l'oligarchie chinoise, Voltaire trouve ça bien, puisqu'il dit que c'est un ancien monument de la raison. Le truc, c'est que raison, pareil, c'est un mot où on peut y trouver plein de sens, et donc finalement, si je veux vraiment tirer sur la corde, je peux vous dire que oui, monument de la raison, ça veut surtout dire que c'est la plus ancienne civilisation, la plus ancienne construction humaine, la plus ancienne construction de l'esprit humain, parce que ça peut être aussi un sens de la raison. Et donc dans ce cas-là, encore une fois, Voltaire ferait un constat. Après, bien sûr, Voltaire, c'était un pote de Frédéric II de Prusse. On a énormément de faits qui montrent quand même que c'était déjà un riche, qui aimait les riches, qui n'était pas intéressé par la classe populaire. Donc ça, effectivement, on le sait. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher d'obscures citations pour le dire. On le sait et tout le monde le dit. C'est clair et c'est net. Personne ne dit que Voltaire était pauvre. Même au collège, même en quatrième, on me disait déjà que Voltaire il était pote avec des tyrans. Donc il n'y a pas de problème. Personne ne nous cache quoi que ce soit. En revanche... Pourquoi se souvient-on de Voltaire aujourd'hui Pourquoi enseigne-t-on Voltaire aujourd'hui C'est pas du tout pour ses positions par rapport à l'oligarchie ou pour ses idées de système politique, c'est ses positions pour la liberté de culte et pour la tolérance. Et ces positions-là, je suis désolé, mais effectivement, Voltaire a posé les bases de ce qui est devenu progressivement notre laïcité, il a posé les bases de la liberté d'opinion, il a posé les bases de ce genre de choses avec ses traités, et donc effectivement que ça peut pas être jeté d'un coup, parce que Voltaire était à côté de ça un sale type. C'est un sale type, mais qui a aussi écrit des documents qui sont fondateurs de notre conscience collective, et pas forcément pour le mal. Parce que quand il s'est engagé pour des gens comme Callas et Sirven, qui étaient des protestants, qui avaient des soucis avec la justice parce qu'ils étaient protestants, ben, je ne vois pas quel est le problème, je ne vois pas en quoi ce serait condamnable. Alors après, il faut faire gaffe, parce qu'effectivement, dans les critiques de Voltaire, il y a aussi des catholiques souverainistes qui lui reprochent d'être à l'origine de la pensée qui contredit un petit peu la religion, qui va un petit peu à l'encontre de tout ça. Donc cela, effectivement, ils utilisent l'argument de l'oligarchie pour surtout faire passer leurs idées religieuses. Donc, cela, faut peut-être s'en méfier un petit peu. Mais effectivement, Voltaire était d'une part un gros con, mais d'autre part quand même quelqu'un qui nous a apporté quelque chose, et généralement c'est plutôt ce quelque chose-là qu'on enseigne. Et donc, à la limite, moi, bah, je suis désolé, mais si les gens se réclament de Voltaire pour le traité sur la tolérance et pour des choses du genre, j'ai pas de problème. En général, les gens se revendiquent pas de Voltaire pour son amitié avec Frédéric de Deprusse ou ce genre de choses. Et donc, effectivement, je voulais dire ici deux choses. D'une part qu'une citation, ça se sort de son contexte, et que donc on peut lui faire dire ce qu'on veut, et que ce n'est jamais, jamais une preuve, ça peut être. Quelque chose qui appuie une réflexion, mais ce n'est jamais une preuve. Et d'autre part, dans le cas de Guillemin en plus, cette citation de Voltaire, souvent il l'utilise pas pour parler de Voltaire, il l'utilise pour parler de ceux qui se réclament de Voltaire. Mais le problème, c'est que, encore une fois, rien ne dit qu'il se réclame de ce Voltaire-là, puisqu'il y a plusieurs aspects à Voltaire. On peut dire la même chose de Rousseau. Hein. Rousseau était aussi un atroce misogyne qui écrivait des choses horribles sur les femmes. Personnellement, c'est pas le Rousseau auquel je fais référence quand je réfléchis sur la démocratie. Le Rousseau misogyne, j'en ai rien à battre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le Rousseau qui nous a filé des idées sur la démocratie et des idées qui continuent à être pertinentes aujourd'hui. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est pas tant qui était le personnage à l'époque, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on s'en souvient. Et on se souvient pas de Voltaire parce qu'il était oligarque, on se souvient pas de Rousseau parce qu'il était misogyne, c'est pas pour ça qu'on en parle dans les écoles, et souvent, d'ailleurs, le prof ne connaît même pas vraiment l'auteur, parce qu'il s'intéresse plutôt au théâtre, parce qu'il s'intéresse plutôt à la littérature du XXe, et donc quand il dit que Voltaire était ci, si, quand il dit que Rousseau était ça, il se contente de reprendre les textes qu'on lui a demandé de commenter, et ces textes-là, généralement, c'est pas les plus reprochables. Donc encore une fois, je vois pas quel est le problème, d'un côté on nous dit que c'est des citations que tout le monde cache, mais si tout le monde les cache, ça veut dire que, justement, c'est pas ces citations-là qu'on veut nous faire apprendre, et c'est pas cette pensée-là qu'on veut nous faire apprendre, donc où est le problème Alors après, ça pose quand même une autre question. Pourquoi aujourd'hui, en 2016, on a encore besoin de Voltaire et de Rousseau pour penser Est-ce qu'on n'a pas des penseurs plus récents, plus adaptés à notre monde Je pense que si, mais c'est vrai que comme la télé nous montre que Finke, BHL et compagnie, je comprends qu'on soit obligé de remonter de quelques siècles pour essayer de trouver des gens intéressants. Donc vraiment, il faut comprendre que Voltaire, ici, c'était juste un prétexte pour ouvrir la réflexion, J'en ai rien à faire, que Voltaire soit un salaud ou un brave type. Moi, personnellement, de toute façon, déjà je ne le connais pas, il est mort depuis quelques temps quand même, et je n'ai aucun intérêt à le défendre ou à l'accuser. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est l'impact de ses idées sur la société d'aujourd'hui. Ça, effectivement, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Mais clairement, mon but, c'était pas de critiquer ou de défendre Voltaire, c'était surtout de montrer qu'avec des citations, on peut faire ce qu'on veut. Donc méfiez-vous vous-même quand j'utilise des citations. Parce que ces citations-là, encore faut-il savoir dans quel contexte elles ont été dites et surtout encore faut-il savoir quelle importance elles ont eu Il y a eu un autre truc aussi, on m'a reproché d'être un peu trop gentil avec Napoléon, alors que vraiment les critiques de Guillemin sur le plan moral, c'est-à-dire sur la sexualité de Napoléon, ce genre de choses, étaient justifiées dans la mesure où Napoléon était un sale type. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui me laisse dubitatif. Oui, Napoléon était un sale type, bien sûr que Napoléon était un sale type, c'est un mec dont les guerres ont tué des milliers de gens, des millions de gens, mais franchement, c'est pas parce qu'il se paluchait devant des gens à Sainte-Hélène que c'était un sale type. Déjà, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais en plus, le fait d'avoir des mœurs pourries ne fait pas de vous un génocidaire, c'est pas vrai C'est du même acabit que les gens qui expliquent que Hitler était végétarien, et que donc les végétariens sont des nazis, c'est complètement débile, ça n'a aucun rapport Non Ce qui est intéressant, là, c'est d'étudier Napoléon sous l'angle beaucoup plus politique, c'est d'étudier Napoléon replacé dans son contexte, c'est pas les pratiques sexuelles de Napoléon qui ont un rapport quelconque avec les guerres qu'il a menées, avec le régime qu'il a mis en place. Mais replaçons un peu les choses à l'envers. Essayons d'imaginer, justement, que quelqu'un dans 200 ans fasse l'histoire d'Hollande. Personnellement, j'ai pas envie qu'on nous parle, dans cette histoire d'Hollande qui sera faite dans 200 ans, du fait qu'il allait en scooter chez Julie Gaillet. Ça, j'en ai rien à secouer. Par contre, j'espère que quelqu'un parlera de l'état d'urgence j'espère que quelqu'un parlera du virage à droite radical qui a été pris du point de vue économique, j'espère que quelqu'un parlera de la droitisation totale du discours de Hollande aussi du point de vue des étrangers, aussi du point de vue des immigrés, et ainsi de suite. J'espère que de ça on en parlera, mais honnêtement, qu'on parle des affaires de Julie Gayet, de Valérie Trier-Veller et compagnie, mais non, surtout pas, ça serait complètement rendre le reste anecdotique, et donc vraiment, la vie personnelle d'un individu, n'agit pas forcément très clairement sur ses actes à l'échelle nationale, il faut arrêter avec ça. Et ça, ça me fait rebondir sur la plus grande critique que je fais à l'égard de Guillemin, c'est que finalement, il reste dans l'histoire des grands hommes, c'est-à-dire que lui, il les démontre, les grands hommes, que ce soit Napoléon, Ferry, Danton, etc., mais ça reste leur accorder une grande importance, une importance finalement bien plus énorme que ce qu'ils ont réellement eu. C'est-à-dire que si vous prenez la Révolution, Guillemin continue à mettre en scène l'opposition entre Danton et Robespierre comme si ça avait été les deux grandes figures de la Révolution. D'habitude on montre le gentil Danton contre le méchant Robespierre, Guillemin passe au méchant Danton contre le gentil Robespierre. Le problème, c'est que la Révolution, c'est surtout Danton, Robespierre et pas mal d'autres et c'est les interactions de pas mal d'autres, y compris pas mal d'anonymes, qui ont abouti à ce que les événements arrivent, à ce qu'ils sont devenus. Guillemin a l'air de continuer à s'intéresser quand même avant tout aux grandes figures, même si, souvent, c'est plutôt pour les faire passer pour des salauds, mais ça reste des salauds qui ont guidé les événements. Moi, je pars du principe que souvent, les événements ont été guidés par aussi pas mal de structures, par aussi énormément de hasards qui se sont combinés et qui ont fait que... On peut prendre un exemple, justement, l'exemple de Napoléon, mais si Napoléon s'était fait flinguer en Égypte, Combien il y aurait eu de généraux qui étaient tout aussi notoires à l'époque, et qui étaient tout aussi avides de pouvoir, qui auraient pu être récupérés par le Directoire pour former un exécutif solide Il y en avait plein d'autres qui attendaient en embuscade. Alors après, peut-être que ça aurait été des gens un peu humainement meilleurs, et donc peut-être que le régime aurait pris un autre tournant, ou peut-être que ça aurait été des mégalos encore pire que Napoléon si c'est imaginable, mais dans tous les cas, on aurait eu une évolution qui aurait été peut-être similaire, et de la même façon d'ailleurs plus récemment. Aujourd'hui, le tournant néolibéral n'est pas forcément à mettre que sur la tête de Sarkozy et de Hollande. Si Sarkozy et Hollande n'étaient pas venus, il y en avait combien d'autres qui auraient pu faire la même politique exactement Et en réalité, on voit que nos hommes politiques sont totalement interchangeables. Donc on se prend à haïr Sarkozy, à haïr Hollande, mais on sait bien qu'en réalité, la plupart des autres partagent leurs idées, auraient fait exactement la même chose, et que donc c'est pas lié à leur personnalité, que c'est pas lié à qui ils sont. Et donc c'est pour ça, moi, c'est mon gros reproche que je fais à Guillemin, c'est de prêter assez peu d'attention aux structures, et ça, pour le coup, je suis beaucoup plus intéressé par Zim, qui donne beaucoup plus la parole vraiment, là, aux petits, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas aux grands, qu'ils soient gentils ou méchants d'ailleurs, et il essaie vraiment de donner plutôt la parole aux ouvriers, aux femmes, aux noirs, à tous ceux qui étaient en situation d'infériorité à une période ou une autre, et de vraiment montrer quelle était leur pensée à eux, ça peut-être que Guillemin fait quand même beaucoup moins, il s'intéresse encore beaucoup aux élites, même si c'est pour montrer que c'était forcément des gens méchants. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose sur lequel, quand même, on est beaucoup revenu. et on revenait déjà beaucoup à l'époque de Guillemin, parce que depuis les années 20, il y a un courant historique qu'on appelle l'école des annales, avec deux N, sinon ça fait un titre de film porno, et l'école des annales, le but c'était aussi de se pencher sur l'histoire des masses, de se pencher sur l'histoire des anonymes, et donc de rechercher des statistiques, de rechercher des modes de vie plus vastes, de rechercher des analyses sociales, sociétales, et donc, avec ça on peut faire énormément de choses, et Guillemin, encore, fait une histoire qui est assez éloignée de tout ça, qui reste l'histoire des grands hommes, et s'intéresse pas tant que ça, finalement, je trouve, à toutes ces masses qui ont quand même beaucoup fait l'histoire, et donc moi aussi je vais essayer, dans les émissions futures, de me pencher plus souvent, peut-être, sur ces masses, qui me semblent intéressantes, parce que je pense aussi que la solution viendra de mouvements de masse, et pas de quelques hommes providentiels, ou quelques méchants qui essaient de nous couler. Après, il n'empêche que je continue à apprécier Guillemin, parce que souvent, pour beaucoup de gens, moi compris, il a contribué à porter un autre regard sur l'histoire, et effectivement ça fait du bien par rapport au regard qu'on a à l'école ou à la télé. Et donc moi je trouve que Guillemin, c'est une formidable porte d'entrée, mais ça doit rester ce que c'est, c'est-à-dire une porte d'entrée vers d'autres choses, il faut pas s'arrêter à lui, surtout vu l'âge qu'on commence à avoir ces conférences, il faut absolument apprendre à aller ensuite plus loin, à rechercher plus loin, et toujours à remettre en question les gens qui pensent un petit peu trop comme nous. Et c'est encore une fois pour ça que j'ai fait cette vidéo très tôt, et c'est pour ça que je reviens dessus, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important, il faut avant tout critiquer les gens qui pensent comme vous, et donc, si vous appréciez mes vidéos, me critiquez-moi encore plus que si vous les détestez, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Voilà pour ce premier tour de retour sur les vidéos. Alors j'avais pas une énorme bibliographie à vous fournir par rapport à Guillemin, vous pouvez quand même aller voir dans l'article qui était lié à la vidéo, il y a pas mal de sites, il y a pas mal de liens qui vous permettront de gratter un petit peu quand même. Dans tous les cas, à chaque fois j'essaie de donner des sources, donc il ne faut pas hésiter à aller creuser un petit peu tout ça, et il faut pas hésiter non plus à mentionner d'autres bouquins qui pourraient permettre d'aller plus loin, euh, j'essaie de répondre aux commentaires vraiment, mais maintenant, c'est vrai que, vu que vous êtes de plus en plus nombreux, j'essaierai d'avoir au maximum recours à ce genre de vidéos. Alors la prochaine traitera du coup de la vidéo sur la Première Guerre mondiale, de la vidéo sur Zine, et je pense que j'essaierai de traiter aussi de la troisième vidéo en préparation, qui va être un très gros truc, où par contre je ferai certainement preuve de beaucoup de mauvaise foi, puisqu'il sera question du Parti Socialiste, et que j'ai beaucoup envie de faire preuve de beaucoup de mauvaise foi vis-à-vis -vis du Parti Socialiste. Donc, euh, c'est justement le genre de vidéo sur lequel il faudra faire preuve de pas mal d'esprit critique pour vous en tant que spectateur, et ça sera particulièrement formateur. Continuez à critiquer nos vidéos, continuez à soulever des questions, et continuez à garder à l'esprit que ce que j'essaie de faire, c'est d'ouvrir le débat, et donc d'ouvrir les réflexions, et donc, que je ne dois pas être la fin, mais vraiment le commencement de votre réflexion, que vous devez ensuite, vous, aller creuser plus loin, aller chercher beaucoup plus de trucs, et c'est ça qui est cool en histoire, c'est qu'il y a énormément de choses, il y a énormément de terrain à creuser, et donc vraiment, allez-y, allez-y franco.